Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce chaton qui réussit la prouesse d'être à la fois trop mignon et super badass Et peut-être qu'une petite voix dans votre tête m'a déjà corrigé en disant « Mais non, c'est forcément une femelle, il faut dire mignonne !» Effectivement, les chats qui ont trois couleurs sont généralement des femelles Mais savez-vous pourquoi Chez de nombreux animaux, la différence entre les mâles et les femelles vient des chromosomes qu'ils possèdent. Nous, par exemple, nous avons 23 paires de chromosomes, dont une paire un peu spéciale, les chromosomes sexuels. Contrairement aux autres paires, celle-ci peut être composée de deux types de chromosomes très différents, le type X ou le type Y. Chez l'homme, le chromosome X est trois fois plus long que le chromosome Y et, d'après les dernières estimations, contient environ quatre fois plus de gènes. Comme leur nom l'indique, les chromosomes sexuels sont à l'origine de la détermination du sexe. Si la paire de chromosomes contient deux chromosomes X, l'individu est une femelle. Si la paire contient un chromosome X et un chromosome Y, l'individu est un mâle. Ce déterminisme sexuel par les chromosomes X et Y est retrouvé chez la plupart des mammifères. Bon, comme toujours en biologie, il peut y avoir des accidents qui conduisent à des anomalies dans la distribution des chromosomes sexuels, mais cela reste rare. Mettons que nous sommes dans une situation normale et revenons à nos chatons. On dit souvent que les chats qui ont trois couleurs sont forcément des femelles. En l'occurrence, on parle des chats qui sont à la fois noirs, blancs et roux et qu'on appelle chats Isabelle ou Calico. On pourrait dire exactement la même chose pour les chats qui sont juste noirs et roux et qu'on appelle écailles de tortue. Bref, sur cette photo de famille, il n'y a que des femelles. Car c'est la coexistence du noir et du roux qui dépend du sexe du chat. La présence de blanc est indépendante. Je ne vous ferai pas un cours complet sur la génétique des pelages de chats, mais vous trouverez des infos ici si ça vous intéresse. Les couleurs rousses et noires des chats sont contrôlées par le même gène. Celui-ci existe en deux versions, qu'on appelle des allèles. Un allèle roux et un allèle non-roux, qui en pratique conduit à l'apparition de la couleur noire. Si seules les femelles peuvent présenter ces deux couleurs, c'est parce que ce gène est localisé sur le chromosome X. Les mâles ne possèdent qu'un seul chromosome X, et ne peuvent donc avoir qu'un seul des deux allèles roux ou noir. Tandis que les femelles, qui possèdent deux chromosomes X, peuvent avoir deux allèles identiques, on dit qu'elles sont homozygotes. Ou bien un allèle différent sur chacun de leurs chromosomes X, on dit qu'elles sont hétérozygotes. Ce qui les conduit à avoir un pelage bicolore. Et voilà Fin de l'histoire, ou pas Car les chattes hétérozygotes sont tachetées s'il existe deux versions d'un gène, il y a deux possibilités. Ou bien l'une des deux versions prend le pas sur l'autre, ou bien les deux versions cohabitent pour donner un résultat intermédiaire. Par exemple, si vous avez un allèle bleu et un allèle marron du gène contrôlant la couleur des yeux, vous aurez les yeux marrons, car l'allèle marron est dominant par rapport à l'allèle bleu. En revanche, si vous avez un allèle groupe A et un allèle groupe B du gène contrôlant le groupe sanguin, vous serez de groupe sanguin AB, car ces deux allèles sont codominants. Aucune de ces deux possibilités n'explique le pelage tacheté des chattes qui possèdent un allèle poil roux et un allèle poil noir. Elles ne sont ni toutes noires, ni toutes rousses, ni uniformément roux foncé. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir qu'une différence dans le nombre de chromosomes peut avoir de lourdes conséquences. La trisomie 21, par exemple, est due à la présence anormale d'un troisième chromosome de la paire 21. Pourtant, les mâles n'ont qu'un seul chromosome X alors que les femelles en ont deux. Mais est-ce un problème On peut supposer que oui, précisément parce qu'un mécanisme complexe est mis en place pour que ça ne soit pas le cas en pratique. En effet, un des chromosomes X est inactivé pendant le développement des embryons femelles. Ce chromosome n'est pas détruit et l'information qu'il porte sous la forme d'une séquence d'ADN n'est pas modifiée. Il est simplement suffisamment compacté pour que cette information devienne inutilisable. Cette compaction est d'ailleurs réversible et les deux chromosomes X redeviennent fonctionnels lors de la formation des ovules. C'est ce qu'on appelle une modification épigénétique, au-delà du génome. La séquence d'ADN n'est pas altérée, mais l'accessibilité et donc l'expression de l'information génétique est modifiée. Au final, dans chaque cellule d'une chatte, il n'y a qu'un seul chromosome X fonctionnel. Et chez le chat comme chez l'homme, l'inactivation d'un des deux chromosomes X dans les cellules de l'embryon est aléatoire. C'est la prolifération de ces cellules pendant la suite du développement embryonnaire qui conduit à l'apparition de taches, de formes variées, au sein desquelles un seul chromosome X est actif Et ce sont ces taches qui expliquent le pelage en mosaïque des chattes possédant un allèle poil roux et un allèle poil noir Mais n'oubliez pas que la biologie est retorse Statistiquement, il arrive qu'un chat écaille de tortue ou Isabelle soit un mâle mais les anomalies génétiques qui causent ces exceptions sont rares et cela concerne moins d'un chat multicolore sur 1000. Bref, la prochaine fois que quelqu'un vous dira hm, « ça doit être une chatte, elle a trois couleurs », vous pourrez frimer en expliquant pourquoi. La vidéo était longue, donc je vais être brève. Comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de nouveautés dans ce dernier épisode. J'attends vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé. J'en profite également pour vous informer que les 23 et 24 avril, je serai, en tant que membre du collectif Vidéosciences, présente à la convention Néocast organisée à Strasbourg. On pourrait peut-être s'y rencontrer si vous y faites un tour